Et salut tout le monde, c'est Chirelle. on se retrouve donc pour la suite et je pense que ce sera le dernier épisode sur State of Decay 2. Donc il, reste, il risque d'être un petit peu plus long. Euh, on va essayer, il nous reste deux cœurs de peste à faire, lui a une mission à faire et euh, ben on va essayer de, de, de finir le let's play comme vous avez pu le voir dans la vidéo que je vous ai fait avec un diaporama alors ne vous moquez pas c'était le premier diaporama que je faisais donc euh, c'est pas si facile que ça et euh, donc euh, ça m'a pris énormément de temps en tout cas j'espère qu'il vous plaira comme vous pouvez le voir je vous mettrai un lien en fin de vidéo de toute façon avec le let's play complet de State of Decay 2 et euh, le let's play sûrement de State of the King, je vous mettrai les deux, et les, et les trois plutôt. Et puis, euh, donc euh, voilà, peut-être que cet épisode va être un petit peu plus long que d'habitude. Bon, vous me direz, oh mais on est rodé, tu fais toujours des épisodes d'une heure. Mais là, je vais essayer de le finir, honnêtement, pour être honnête avec vous. Parce que, comme vous le verrez dans la vidéo, il y a des let's play qui s'arrêtent, et il y en a d'autres qui vont arriver. Mais je ne vous en dirai pas plus. Vous aurez la surprise sur les prochains jeux. En tout cas, moi, c'est des jeux qui me tiennent à cœur. Il y a des jeux que vous m'avez demandé. Je ne vous dis pas quoi. Vous verrez. Gardez l'œil pour ça. Activez la cloche. Euh, voilà. Vous savez ce qu'il faut faire. Donc, on va se faire euh, des kits de réparation au cas où. Hein, parce qu'on va se quand, même, quand même taper du bazar. Euh, cœur de peste c'est jamais, alors surtout qu'en plus là je crois qu'on va arriver à la nuit c'est pas cool vous savez comme j'aime la nuit hein, dans ce jeu donc voilà si j'aimerais bien pouvoir le finir là à défaut si je vois que ça dure trop longtemps parce qu'effectivement il y a les missions, il y a tout ça euh, ben il y aura un autre épisode que je, je ferai en suivant, hein, je le tournerai en suivant et on arrêtera State of Decay, donc, là-dessus. Donc, on va mettre ça là-dedans. De l'essence, euh, je pas pris le bidon, bête hein, que je suis, pour faire le plein direct. Hop, je vais à tout prix passer par là, alors que ce camion, je l'ai garé là, justement, pour pas que les zombies nous embêtent. Euh, donc, au programme, bah, les cœurs de peste, euh, sa mission à lui, là, de, de faire, d'aller chercher, je sais pas quoi, du chocolat. Il y a décrété, vu que c'est le cuistot qu'il allait faire du chocolat. On ne va pas le contrarier, le jeune homme. Voilà, on va se mettre en plein d'essence. Et puis, euh, eh c'est parti. On va faire sa mission. On va faire les cœurs de peste. Et si on arrive à le finir là, tant mieux. Sinon, ben, il y aura juste un autre épisode. Mais je le suivrai d'affilée Et euh, je vous le posterai d'ici quelques jours. Et on aura fini le let's play sur State of Decay 2. Et euh, comme ça, bah, vous aurez bah, le Let's Play sur le State of Decay 1. Et le Let's Play complet sur le State of Decay 2. Voilà. Donc, on est parti pour aller là-bas. Je tenais à vous remercier quand même pour tous vos commentaires. Toujours aussi gentils. Toujours aussi... Euh, comment dire Encourageants, je dirais. Ça fait énormément plaisir. Merci aux nouveaux abonnés. Aux nouveaux arrivants. Oups là. Bienvenue à vous, euh, j'espère que ben, ça continuera comme ça pour cette année 2021, qu'on sera encore plus nombreux, euh, et puis ben, écoutez, bonne année encore, hein, mais ça je vous l'ai déjà dit en vidéo aussi, et euh, ben, écoutez, merci, je sais, je sais que vous dire merci, vous êtes de plus en plus nombreux et ça fait plaisir, merci beaucoup à vous donc, on va aller voir là-dedans. Il va s'occuper des deux zonjons derrière. Hein oui, il va s'en occuper. Down, il occupe. Non, il s'en occupe pas du tout. Comme d'hab, hein Alors, j'ai monté un petit peu le son. Pour que vous ayez un peu plus les voix. J'espère que ça sera pas trop fort. Ok. Donc, ce serait dans un véhicule derrière. Je ne sais pas. On va aller voir ça est-ce qu'il y aurait un véhicule derrière non pas du tout alors euh, donc c'est à l'intérieur à 6 mètres 3 mètres de mètres. on va tout fouiller pas le choix donc on a on a du chocolat à trouver ici fouiller la supérette pour trouver un sachet de pépites de chocolat c'est bien de risquer sa vie pour euh, un sac de pépites de chocolat mais bon On l'a trouvé. Donc c'est validé. Comme ça, on peut rebasculer sur notre perso si on est full. C'est une bonne chose. parce que Ah non, toujours pas. Déposer le sachet de pépite. Tant que j'aurais pas posé le sachet de pépite, je peux pas changer de personnage. De personnage. Alors, ici. Qu'est-ce qu'on a Vous avez vu dans l'épisode précédent... Ah, là, les médocs, il nous les faut. Donc, on va les poser au sac de la voiture. Dans l'épisode précédent, ça a été chaud. Hein. Il a fallu... Euh, ça a été chaud pour les cœurs de peste. Hein. Les persos, ils sont... étaient épuisés. Euh, vu qu'on a mis en, en chef le constructeur, ben, le problème disait s'est passé, c'est qu'elle ben, avait plein de trucs à faire. Donc, résultat du topo. Ça, si on va le jeter. On s'en fout. Euh, merde, je voulais le jeter. Pardon. Hop. euh on a failli les perdre, et hein. a... ça aurait été dommage parce que c'est quand même deux bons éléments. Euh, donc euh, ça a été chaud, on a eu des cœurs de peste, on a été attaqué euh, par une alliance hostile parce qu'on ne les avait pas aidés assez vite, euh, ce qui risque de se reproduire encore, bien sûr. Et euh, ça a été quand même relativement chaud, je ne vous le cache pas l'épisode précédent il y a pas mal de rebondissements mais tant mieux, tant mieux, tant mieux c'est sympa quand il y a des rebondissements et qu'il y a des choses un petit peu compliquées à faire sinon ce ne serait pas sympa alors dans l'inventaire j'ai préparé euh, sur lui là, des euh, des antidotes euh, pour les cœurs de peste donc on va aller déposer le sachet alors je ne vous cache pas que si c'est la nuit, j'irai pas faire le cœur de peste parce qu'on n'y voit que dalle donc, euh, j'espère que le son n'est pas trop fort. Il y a du monde a hein. un boursoufflé. On a un boursoufflé à côté de la base. Ouais, il il s'est explosé tout seul. Elle n'est pas contente la madame, parce qu'on perd des ressources. Il n'y a pas de plus grande base. C'est la plus grande du jeu. Survivant André 13, de toute façon, il était mort. Comme je vous ai expliqué dans les épisodes précédents, on est à fond. On est full au niveau de la base. Donc, on ne pourra pas prendre plus. Et euh, le problème, c'est que de toute façon, le temps que j'y aille... De euh, toute façon, même si j'étais arrivé à temps, euh, c'était un survivant perdu, déjà. Alors, euh, on va poser ce qu'on a ici. Et on va regarder nos missions là parce que bon euh, hop. Voilà, mission terminée donc ça on est bon. Alors, on va regarder au niveau c'est pas ça, au niveau de la map. Alors, on a construction. Alors, il faut prendre Kate. Je je sais pas dans quel état elle est notre pauvre Kate. Elle s'est remise. Alors, je vais prendre Kate plutôt. Ah oui, mais pour les infestations, ça m'embête un peu. Euh, bon, tant pis. On va poser euh, lui. On va poser ça. On va poser ça. Ça. Ça. Et ça. On va lui mettre à lui une arbalète. Hein, comme d'hab, hein, on va pas s'embêter. Ils savent tirer à l'arbalète, hein, je pense. Enfin, bon, la base n'a pas trop été attaquée. Et elle nous parle d'une plus grande base. Le problème étant, c'est qu'on a déjà la plus grande base du jeu. Donc, euh, on ne pourra pas faire mieux, hélas. Donc ça, on va, il n'en a pas besoin. OK. Donc, Kate, elle est là. On va basculer Grasse, you're still alive. sur ce perso. OK. Alors, au niveau de Kate, euh, elle a des balles, oui euh, on va peut-être lui en mettre un petit peu plus parce qu'on a deux cœurs de peste à faire. Elle, j'aimerais pas la perdre, c'est la chef. Donc ça serait quand même bête. Euh, J'ai plus de munitions de ce style. Si, si, si, si, si. si, si. Ici, 7 de plus, c'est toujours bon à prendre. Ok. Euh, ici, on a qui qui a quelque chose. Alors attendez. M. map. Euh, communauté. Euh, qui c'est qu'on a qui aurait... Euh... Je vois en noir. Alors, est-ce que c'est quel, Ouais, ça doit être quelqu'un qui nous visite. Alors, euh... non, pourtant... C'est elle. Alors, parlez à Anna. Je pense que c'est une bonne idée de se chercher une nouvelle base. Tu ne saurais pas par où commencer. Viens avec moi. J'ai vu quelques endroits sympas. Hum mmh. Donc, à ce moment-là, euh, si on prend Anna, je ne vois pas là du tout ce qu'elle veut me dire parce que honnêtement, si je prends la map, on va regarder ensemble. Mais au niveau de la map, je crois qu'on a la plus grande base du jeu à moins que je ne l'ai pas ouverte. Hein. Euh, donc, ça peut être bon à voir si on a une plus grande base. Donc, ici, il n'y a pas de base. Euh, toujours des, des espèces de châteaux forts. Ici, vous voyez, je n'ai pas exploré. Hein. Donc là, c'est habité. Euh, ici... Il euh, n'y a pas de base, ici il n'y a pas de base, là c'est la fin de la map, ici il n'y a pas de base, ici il y en a une mais elle est habitée et en plus euh, c'est des alliés, ici elle est habitée par des alliés, euh, à moins que je ne l'ai pas découverte, il me semblait que c'était ici. Non, pour 10, ça c'est pas possible euh, C'est pour 5 ici, donc euh, non euh, Alors, hop, hop, hop, hop, hop, on remonte à moins que je ne l'ai pas ouverte, ce qui est possible. Vous voyez tout ça ici je ne l'ai pas ouvert. Donc euh, peut-être ça serait bien de prendre Anna, mais c'est un risque. Hein. Là c'est pour 6 et on est 10. Euh... Bon écoutez, on va changer. On va poser l'autre. On va prendre Anna. Ce qui m'embête un petit peu, c'est que pour les cœurs de peste, ce sont des personnages qui ont déjà un métier. Et je préférerais faire les cœurs de peste avec ceux qui n'en ont pas. Mais bon, on va faire comme ça. On va prendre Anna. Par contre, euh, c'est qui que j'avais avec moi C'était Len, ans. je crois. Donc, je vais prendre son inventaire. Je vais prendre l'arme. Je vais prendre les soins. Je vais prendre ça, ça et ça. Euh, je vais le congédier. Need euh, et on va prendre Anna. Alors qu'elle se barre pas entre deux parce que ça, c'est super pénible de le chercher. Donc j'espère qu'elle va rester. On peut la voir sur la mini boussole à gauche. Mais alors, euh, je vais lui donner. Euh... Bah, écoute, on va faire. Euh... Où est, Anna Elle est là. Accéder à l'inventaire. Un petit flingue de merde. Mais euh... bah bon, elle a de quoi dé... il y a de quoi se défendre. Ok. Elle a des soins, j'ai pas vu. Euh... Bon, viens avec moi. Ok. Euh, ensuite, donc au niveau de mon inventaire, là, je me retrouve plusieurs flingues et plusieurs types de munitions. Ce qui n'est pas plus mal, que vous me direz. Donc on va recharger. Alors, I think I'm actually happy here. That's kind of a surprise. Pourquoi? Oui, mais elle a déjà gardé Anna en vie, Explorer des sites potentiellement intéressants avec Anna. Ok. Je peux pas basculer. Alors, on va aller explorer des sites. C'était pas du tout ce que j'avais prévu, quoi. C'est le problème de ce jeu, c'est que les missions arrivent au fur et à mesure. Et effectivement, s'il y a une plus grande base pour 10, ça serait mieux. Ça serait mieux. Mais je pense que ça ne va pas être simple à faire. Donc, on va aller explorer ça. Donc, on en a deux euh, qui seraient à mille et quelques mètres, là. Euh, donc, je ne sais pas exactement. On y va. Ben, écoute, on est parti. Hein. J'ai encore me taper la nuit, tout ce que j'aime. Hein. On fera les coeurs de peste après. Donc on va aller voir si effectivement, mais il me semblait, honnêtement, il me semblait que c'était la plus grande base du jeu. Hein. Euh, donc euh, là, on a quelque chose à 800 mètres. Scrunch. carrément en altitude, ça va être une galère hein, de monter euh, comme ça à chaque fois. Mais bon. Oui, on nous demande d'aller explorer le site. On va aller les explorer. Alors, hop. Il bah, y a les molos mais il me semble pas que là-haut il y ait une grande base. Hein. Euh... Est-ce que c'est ici Celle-ci, c'est pas grave. Je me suis mangé le, le caillou en pleine poire. Alors, il y aurait celle-ci. Est-ce qu'elle est plus grande? Celle-ci, je pense pas. Si on regarde par rapport à la map, on aurait, excusez-moi. Euh, deux places de garage, hein, ce qui est plus petit que l'autre. Euh, on va se débarrasser de lui là, parce qu'il va nous casser les pieds. Euh, et. On va aller voir là-dedans. Je suis pas sûre, ma belle, parce que c'est vraiment plus petit, hein. C'est vraiment plus petit que pour 10. Hein. Il est où, le licos Donc là, il y aurait une grande cuisine. Ouais, ok. Mais pour... Il me semble qu'on a déjà la plus grande base du jeu. Hein. Hop. On visite... Qu'on visite tout l'intérieur. Non, elle n'est pas plus grande, celle-là. Hein. Mais bon, il faut le faire. Hop. Hop. Il nous manque une pièce euh, que j'aurais raté. Ici. Non, l'autre à côté. L'autre à côté. Alors, si on regarde sur la map, il ne me semble pas que celle-ci soit. Voilà, euh, euh, ouais, c'est une zone pour 4. Hein, donc, nous, on est 10. C'est pas bon. Ok, alors, euh, toc toc toc toc, garder un envie explorer les alentours. Donc, ça là, non. Euh, Qu'est-ce qu'il nous propose après Je ne sais plus, à 500 mètres de là. Quand je vous dis, hein, il me semble qu'on a déjà la plus grande base du jeu. Hein. Donc, s'il faut garder un envie, on n'est pas dans la panade. Donc, ici, on a un zonzon. Pourquoi fait chier Pourquoi fait chier qu ce qu'il y a Coutural. Il y en aura une autre à 546 mètres. Alors, map. Euh, où c'est qu'il la voit l'autre Donc, ce serait tout droit. Et prendre à droite. Hein? Donc, ici. Ok. Donc, on suit la route. Ah, j'ai mon arme qui va me lâcher, c'est pas bon signe. Hein. Parce que celle où on est, on est déjà pas mal. Hein. Moi, je, ben moi, je trouve que pour 10, c'est largement suffisant. Il y a assez de, de place. Hop, ici. Ce serait plus grand ici Oh, mais c'est le château de Barbie. Hein. Barbie et Ken étaient donc là, c'est une décharge municipale, il y a du monde, Alors, on va faire le ménage, ah, bah, avec une tour de guet, c'est assez comique là l'affaire quand même, hein. euh, pour ceux qui me, qui me connaissent, euh, ils comprendront mon allusion à Barbie et Ken, hein. c'est une décharge municipale cette affaire c'est pas une base hein. hop je crunch il y en a un dernier ici qui est à moitié il hein. Hop. bah alors voilà. Alors, ici, ça serait une base de quoi Si on regarde sur la map, il bon, faut quand même qu'on la fouille. Ah, Par contre, c'est une base où on n'est pas allé. D'accord. Donc, on va explorer le site. Alors, c'est un vrai dépotoir quand même. Hein euh, je veux pas dire si ça, c'est une base. Ou alors, c'est peut-être la mission d'Anna. Euh, alors, si on a une place de parking, deux places, beaucoup plus petit au niveau place de parking, vu toutes les voitures qu'on a. Non, elle n'est pas d'accord. C'est beaucoup plus petit, hein, mais faut qu'on l'explore quand même. Alors, euh, on va passer par là. Eh, hey, ça, tu veux pas passer par là. Bon, tu as décidé de me contrarier. Donc ici, non. Alors, elle sera à étage, ok donc l'entrée, ça, ça est assez biscornu. Ok. Donc là, ce serait quoi Ce seraient les, les toilettes ici. C'est space quand même ici. Des toilettes encore. Euh, ouais, c'est beaucoup, plus, beaucoup, beaucoup plus petit. Il y a des trucs qu'on n'a pas vus, par contre. Hein, euh, alors, comment je fais pour entrer là-dedans, moi la porte, déjà, si j'y arrive. Voilà. Ça nous que les onjons, mais nous avis Ah, il y a une porte, là. <coughs> Pardon. J'ai la voix qui se <coughs> casse. Et donc, il y a un étage. Non, mais c'est beaucoup trop petit. On est 10 Kate, enfin. Après, vous allez me dire, oh, j'étouffe dans ce Par contre, ce qui est très bien, c'est ce qui qu'il y, y a les snipers. Ça, ça aurait été bien, mais bon. Ok. 4 sur 5. Il y a donc un endroit qu'on n'a pas visité. Ici peut-être. Considère ça comme un endroit. Non. Elle est toujours pas safe la base. Voyons voir. Non, toujours pas. Anna, tu me gênes pour descendre. Merci. Non, non, je t'ai dit de descendre Anna. Alors, où serait euh, le truc qu'on n'aurait pas vu Il y a une pièce qui nous manque. Ça, c'est sûr et certain. Euh, donc là, on a fait le tour. Il n'y a rien. De bah, toute façon, elle est trop petite. Il hein. n'y a pas tordre du nez. C'est trop petit pour 10. Mais bon. La mission le demande. Donc, on va visiter. Que dire de plus On n'a pas le choix. Après, c'est vrai que le problème, c'est euh, que la nuit va tomber. Alors, euh, ce serait euh, par là que j'ai oublié de visiter un truc. Je vois pas d'autres pièces euh, à part les toilettes. Hein. Attendez, hop, il oh, n'y a pas de porte. Hein. Pourtant, on a bien un petit carré. Euh, ça doit être un petit recoin, je pense. Oh, on y est allé, il n'y a rien. Alors, attendez, ici C'est ce qu'on D'accord. Donc, on est en sécurité. Euh... Mmh. Je sais pas, il y a comme un, un, un, un, un sous -sail. À 3 mètres, on a quelque chose. Il euh... faudrait que je bascule sur elle. Je n'ai rien trouvé de mieux que ce qu'on a déjà rentrant à la base. Ok, on s'en va. Allez. parler à nouveau. Nanana, nanana, on garde la base. Parce que là, je ne pense pas qu'on trouvera mieux. Hein, de toute façon, c'est bien la plus grande base du jeu. Hein. Après, l'avantage qu'il y a, si vous tombez sur cette base-là, c'est que vous avez la tour sniper, là. Qui peut vous protéger. Mais bon, c'est une base qui est pour euh, le mettre, là. Euh, pour 6. Et nous, on est 10. Hein, donc, euh, on garde notre base. On a la plus grande. On va pas s'embêter de ce côté-là. Oula, là, Il y a un petit frise. Ok. Donc, maintenant, retrouver ma voiture euh, au pays de Barbie et Ken. Là. Je ne sais pas du tout où je m'étais garée. Puis, franchement, euh, là, la perte de place avec cette décharge-là. Euh, D'autant qu'il n'y a aucun loot. Donc, euh, non. Non, non. Alors, par contre, euh, on a... Constructeur, il faut, faut qu'on revienne à la base. Hein. Regagnez votre base. Bon. Donc, par où je vais passer Je suis là. Non, mais écoutez, on va faire du tout droit. Hein. Et là, est-ce qu'on a exploré Non. On pourrait peut-être. Si, si, si, j'ai ouvert la, la map. Par contre, pas tout. On a un point de machin là. On va essayer de regarder. Oh, contre, je suis très mal pour jouer, je vous le cache pas. Ah, je vais être coincé. Non, hop. Ils sont pénibles à me mettre des voitures partout là. Aller à la base, donc tout droit. Tout ça pour ça, les amis, hein Tout ça pour ça. Regagnez votre base. On y va. Et puis on prendra peut-être les deux autres là, qui n'ont pas de métier pour faire les cœurs de peste. Oh cadeau. Je préfère perdre un qui n'a pas de métier plutôt qu'un qui a un. Arbre. Bien que comme je vous ai dit, euh, pour avoir fini le jeu plusieurs fois, euh, au niveau des survivants, quand vous avez fini une partie, vous pouvez sauvegarder vos, vos survivants. Le problème étant que moi, je suis déjà fou. Bon, après, j'ai un tri à faire. On a quelque chose ici. Hop, on va y aller parce que de toute façon, il va faire nuit. Donc, hop, il descend. Il y a quelqu'un ici. Je pense que c'est quelqu'un qui veut faire des échanges pour l'instant. On n'a rien. On va aller voir quand même. Prudence, on a de la visite. Oui, maintenant, il faut se méfier. On a déjà essayé de nous tuer plusieurs fois. Ah, alors, parler à Joyce, qui est passé où d'ailleurs Ça, c'est Anna. Anna, tu te pousses, te plaît Merci. Alors, la demoiselle. Si tu as cours court de munitions, c'est moi qu'il faut t'adresser. Alors, échangez un l'enclave. enclave. Mots. Je ne suis pas vraiment à court de, mun à court de munitions, non Qu'est-ce que tu as d'autre Munitions, munitions, flingues, euh, rien qui m'intéresse. Bye bye. On s'en va. Donc, on va rejoindre notre base. Donc, la nuit va tomber. Donc je ne vois pas, honnêtement, faire les cœurs de peste de nuit. Je ne sais pas où est ma voiture. Comme d'hab, je suis atroce de ce côté-là. Est-ce euh, qu'ici, là, on pourrait, on, on l'a pas fouillé. on l'aurait pas fouillé, ça, si, si c'est fouillé je... <tousse> Le problème étant que ma hachette va euh, me lâcher. Hop. Allez. On va essayer de regagner la base. Et changer de perso pour faire les cœurs de peste. Je pense que ça peut être une bonne idée. Moi oh, j'ai l'impression que je me rate la route. Je vous assure, cette map ne la prenez pas. Ne la prenez pas. Oh. La coupe que je prenne à droite. Oh Mais on se calme là lâche ma voiture comme d'habitude ok donc euh, hop, elle vendait des munitions ça nous intéresse pas on est déjà full alors là ici c'est très très très très chaud il y a là qu'on n'a pas fouillé peut-être qu'elle pourrait trouver des choses juste à côté de la base et j'ai même pas fouillé honte à moi alors ici qu'est-ce qu'on aurait si je pouvais trouver une arme ça serait bien parce qu'elle va lâcher la mienne hein. bon après il y a la base à côté boring, boring. on va changer de personnage ah Non, je ne peux pas pourquoi ça parce que j'ai pas regagné ma base à rien ce jeu là, euh, là je pense que c'est de l'essence ouais on va le on va le forcer euh, on va mettre de l'essence dans celui là dans nos voitures mais regardez le l'autre avec son, son pignon sur la tête là' n'a pas l'air couillante t'as? Ah là là mon dieu. Alors, l'essence. Voilà. Euh... C'est des zombies comiques. Hein. Donc ça on va le prendre, on va le jeter. Inventaire. Hop, ça je jette. Je ne absolument pas. Non, non, les reprends pas. Oh my god. Inventaire. Hop, on jette. Voilà. Échappe. Par contre, ça, on prend. Est-ce qu'ici, on a fini de fouiller Non, il y aura encore quelque chose. Ben, on est ravis. Oh, Regardez-le, l'autre. Ça vaut le coup d'œil, quand même, ça. Le zonzon -zon avec le chapeau sur la tête, là qui, normalement, est fait pour la pour la route, quand il y a des travaux. Alors, il doit y avoir un truc caché par là. Ça y est, elle est partie pour nous raconter sa vie. Puis, en plus, il se tape la tête par terre. Oui, ouais, c'est bien un zombie, pas bien, hein pas bien du tout. je sais pas, on a oublié des trucs là à côté euh, je sais pas, je vois pas du tout euh, là il n'y a pas de non il y a un petit endroit qu'on a oublié mais enfin on va ramener la quête hein, on en est plus à ça près hop, on est à la base bon on va lui faire sa fête au clown regardez-le voilà <rire> ben vous le verrez plus voilà euh, hop, on va se mettre là ils repartent. Alors. Dans le coffre. Oh, il y a du monde qui veut nous croquer. Ok. Donc on va aller vider euh, le contenu de notre inventaire. Il y a une porte par là Non, il n'y en a pas. Hein. Non. Bon, mon camion était une bonne idée au cas où un mastodonte viendrait... Euh, Yo, I'm back and alive. What's good? Voilà, mission terminée. On va vider notre inventaire. Donc, on a quoi On a euh, ceci. Niveau munitions, qu'est-ce qu'elle a dans son sac euh, Hop, ça. Donc, je peux poser celui-là. Euh, Quoique. On va, on va plutôt. Oui, par contre, je voudrais changer de perso. Il faut qu'elle change d'Armel. Changer de perso de façon à prendre les, euh, les soins pour faire les cœurs de peste. Alors, euh, hop, on va prendre ça. X. Voilà. Donc elle, elle serait ok. Ici. Basculer hey, sur oh, ce perso. Qu'est-ce qu'elle a elle, euh, elle a un sac de 8 là qui sert à rien. On est vu des munitions, ça ça lui sert pas. Euh, ici, ouais, ça pourrait aller à moins qu'on ait mieux. Mais je pense pas. Il y a quand même beaucoup de balles. Mais, mais, mais, mais... c'est pas non plus extraordinaire. Euh, il y a 46 ici. Hop. 30. 16. alors est-ce que j'aurais un flingue euh, qui correspond à ça oui ben le... non avec cela hop hop hop c'est du 5,56 9 mm ah là ici 5,56 équipé donc là cela on n'a pas besoin hop on va poser toc, toc, toc, ceci au niveau de la map marchand ambulant la fait. les bafreurs ils sont où les bafreurs ils sont là on peut peut-être y aller d'un cours de voiture se faire quelques infestations pour euh, pour le truc et là c'est quoi c'est le marchand ambulant ouais voilà. ok bon on va aller là bas Par contre, pour les cœurs de paix, c'est clair. Okay, ah. Surveillant éparpillé. Alors, activité de survivant euh, à côté. J'espère que c'est pas un piège. Hein? On a déjà donné de ce côté-là. Euh, donc, on y va. Go, c'est parti. Non, j'ai n'ai pas pris mes dogs. Et elle ne me suit pas, l'icône. Elle est où, l'autre non Pourquoi ça Elle est bloquée quelque part C'est coincé un conteneur Non, parce que le survivant, il va pas survivre longtemps là. Hein Pourtant, j'ai bien pris. Euh... Le moral est bon, tout le monde est content. Attends, elle est toute seule, on va voir. Hein. Euh, normalement, elle me suit. Je dis bien normalement. Oh là, ça tire de partout. Euh, hop. Bon, ben, elle n'a pas l'air de me suivre. Hein. Bon, J'espère que je ne vais pas la faire tuer. Assez ennuyeux. Bah ouais, je m'en doutais. Me les activités de survivance, des pièges. Ah, peut-être pas. Il faut qu'on parle à qui Parler à Lynn. Lynn, elle est ici. Alors, parler à Lynn. Les essieux caputes ont tué quelqu'un qui m'était cher. Ils vont le payer. Je ne veux pas m'en occuper moi-même. Mais si tu m'aides, je pourrais enfin me venger. Non, je ne tuerai personne aujourd'hui. Ça, c'est des missions que je ne fais pas de mon côté. On n'a le... pas pris le métier de shérif. Hein. Donc, on n'est pas là pour buter du monde. Chérif ou seigneur de guerre, je ne sais plus. Pour ça, vous avez des vidéos, tuto où je vous explique tout. Donc, hop euh... là. Est-ce que je peux le réparer Ouais. Alors, on va le réparer. Je ne comprends pas qu'elle soit toute seule puisque je l'avais pris en suivi. J'ai juste fait basse. À moins que je l'ai congédié. Et je serai une crétine. Alors, il faut qu'on aille. À... Donc, ici, les baffreurs toute seule bon on va essayer de s'en sortir c'est toujours mieux avec deux personnages mais bon euh, prends la route il ya un poteau il est toujours pour moi hein. hop hop 100 mètres 100 mètres euh, je... ils vont être en haut ah c'est ceux d'en haut ma rigotte scrunch c'est bien ce que je pense hein. ce complètement à gauche hop là douille, là non ça va je me suis pas bloqué j'ai raté toujours oh bonjour lâche ma porte mais c'est une maladie chez vous les onzons ça lâche ma porte tiens. Oh my goodness! Est-ce qu'on a un bidon d'essence sur nous? Non. Est-ce qu'on en a dans le coffre? Parce que si on l'a pas, ça, ça va être embêtant. Si on l'a. Pourquoi il me dit que ça nécessite un bidon d'essence pas du tout, on a le plein alors euh, qu'est-ce qu'ils veulent alors la nuit effectivement on fera pas le de peste hein. alors il faut qu'on parle à qui euh, monsieur qui serait où là, lui peut-être non, lui euh, c'est pas lui il serait Womba. En forme une bonne équipe, mais bien sûr. Ah. Alors, lui parler. Aux dernières nouvelles, il a exploré... Alors, Schéma, les baffreurs. Aux dernières nouvelles, il a la planque de survivaliste. Peux-tu le retrouver euh... Je peux t'aider, ouais. Rendez-vous au... au dernier lieu visité par Cash Où c'est que c'est ça Vous pariez qu'il y a une infestation ou un truc pas très net quelque part. Euh, ici. Ok. Donc, pour y aller, ça va être chaud là. Là, je repars. Hum, il est où mon marqueur Ici, donc si je repars à gauche, je fais gauche, gauche. Là, j'ai un truc pour me vide, pour vider euh, mon inventaire, et là tout droit. Alors, euh, gauche, gauche, et droite et gauche. Oh, ça c'est compliqué. Alors, toujours de nuit, évidemment. Bah, je croyais qu'il venait avec moi. Ah, non, pas du tout. D'accord. donc on va continuer notre affaire oula, là, oula, là, ou là, c'est pas bon je me suis bloqué euh, on va se les faire comme ça on débloquera la voiture on va débloquer la voiture hop ça faisait longtemps que je l'avais pas bloqué. Ah, ici, euh, hop, bloqué. Bon, nous avons une zombie asthmatique. Ah, mais elle tient la manana, elle était sur mon capot. plus sur mon peu alors euh, bon alors on a dit gauche gauche gauche gauche pas du tout je continue toi. la nuit c'est atroce on n'y voit pas et pour se repérer c'est infernal euh, à gauche là euh, oui, mais je crois que la route euh, plutôt comme ça D'autant plus que là c'est stressant dans le sens où euh, je suis toute seule. Donc euh, si j'avais encore euh, ma, une compatriote avec moi, ce serait bien. Ça aide toujours, surtout ici, apparemment, il y a des infestations partout. Euh, gauche, on a dit gauche. Hein. Ouais. Hop. Elle a les phares. Ouais, en plus elle a les phares, j'y vois hein. Et là, hop. je dis ici. Que j'ai le temps sans qu'on m'agresse. Map, je suis là et. Ah, C'était de l'autre côté. je reparte dans le sens. 100 mètres, qu'est-ce qui nous attend encore? Oups, là, c'est pas des infestations. What? Oups là, il y avait un mastodonte ici. On a bien fait de, de se carapater. Le mastodonte, c'est pas celui que je préfère dans le jeu, pour être honnête. Donc là, le lac est là. Ce serait par là. Il va falloir, en plus de nuit, passer par la campagne. Tout pour plaire. Hop là, boum. Disons-en là. Je n'y vois absolument rien, je ne vous cache pas. C'est vraiment pas évident. C'est pour ça que j'aime pas euh, la nuit dans ce jeu. était plus montable. atroce. Lâche ma porte oh. Il est où Il est là. qu'est-ce qu'il a, lui Il nous fait une petite crise parce qu'il veut pas. Pourquoi euh... il court euh, Tu sais que le but, c'est que. Pourquoi il s'en va hein. Le but, c'est que je Rattrape et cache Ah ouais, mais mec Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Je vais pas de courir après 100 ans, moi, là okay, that was weird. Il s'échappe, ben ouais, mais elle est mignonne. Ils sont mignons euh... Non, mais seulement ils m'ont amené jusque-là, c'est pourri Rattraper cache Échec de la mission. Je ne suis pas allé assez vite. Je croyais qu'il m'attendait, moi, le mec. Euh, non. Il on va laisser On s'en fout. Faire attention à nous, surtout là. Euh, ici, là. On a un point de vue. On va le monter. Alors, ici. Ouh, toi, tu es aussi là depuis très longtemps, je pense. Hop. En espérant que le jour va se lever. C'est vrai que là, c'est pas euh, génial. Hein. Est-ce qu'on va pas se les mettre à dos du fait qu'on n'a pas réussi à rattraper Cash Je ne sais pas. Mais en même temps, on arrive à la fin. Donc... Euh... Hop. Ici, est-ce qu'il y a des choses Ça a l'air, mais il faut que je fasse le tour. Il y a quand même pas mal pas mal de zonzons autour de moi. Hein. Donc ça, on va le jeter, pour être honnête. Un sac de 7, euh, on n'en est plus là. Voilà. Tous les petits points jaunes, là, c'est des onzons autour de moi. Hein. Donc, euh, s'ils pouvaient euh, nous becter, je crois qu'il serait content. Par contre, je ne sais plus où j'ai ma bagnole. C'est ça le problème. Là, juste là. Que je fasse gaffe quand je démarre, surtout. Donc, au niveau de la map. Hein. Sécuriser ce territoire lequel hein. Ah ben oui, mais là, j'ai rien pu faire. Hein. Je n'ai rien pu faire. Donc, on n'a plus de mission Ici. Le marchand ambulant. Ici, euh, c'est des alliés. Euh, on n'a pas d'ennemis dans le. Non. On va. Alors, on va. Je vais revenir à la base. Et puis, je vous récupère une fois que je suis rentré à la base. Sauf changement de programme, s'il y a quelque chose, ben, je vous reprends. Voilà, à tout de suite. Donc, on se retrouve donc sur la route. J'étais en route pour rentrer vers la base, comme je vous le disais, où j'ai eu un signal mystérieux. Et vous savez que les signal mystérieux, c'est jamais bon signe. Donc là, par là, il y aurait une route. Mais franchement, là, vous y voyez, vous, pas moi. Hein. J'espère que je pas me taper. Ça euh, voilà, m'a et de perdre le véhicule et de perdre la, la perso. Je j'y vois rien du tout 300 mètres. On va arriver, elle va être morte, hein. ça va être encore un problème, c'est pas une quête survivante, c'est signal mystérieux. Euh, je les aime pas trop, ces quêtes là ça cache jamais rien de bon. Donc, je vous dis, on est je suis toute seule, quoi. C'est pas euh... comme quand on est à deux. On va se garer là. Je sais pas trop chez qui on est ici. Et là, il y a beaucoup de gens qui arrivent. C'est la base qu'on a visitée tout à l'heure, il me semble. Ça fait erreur de ma part. Elle serait où, la madame À l'intérieur ou... Euh... Je ne sais pas. Est bien caché en tout cas euh, t'es où euh, on n'y voit absolument rien la nuit c'est impressionnant euh, là je me retrouve euh, donc voilà je suis, où je suis Je suis dans une base en tout cas allez dedans allez dedans euh, bah, écoutez on va s'embêter allez où le marchand a quitté la zone donc euh, le talent euh, qui parlait mon ami est allé voir un marchand mais il n'est pas revenu tu pourrais partir à sa recherche on va accepter mais bon j'ai peur qu'on se retrouve dans un problème de... elle ne vient pas avec moi c'est chiant ça il hein? n'y a pas d'autre mot excusez moi mais c'est chiant ils demandent toujours de l'aide, ils ne se bougent pas. Hein, euh, de leur côté, il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils viennent vous aider. Il faut toujours aller leur chercher leurs copains, leurs machins, leurs trucs. Hein, mais non. Puis, je suis sûr qu'on va tomber, elle va être morte, l'autre. On va arriver euh, à 500 mètres. Hein. Bah, écoutez, on va, on va tenter l'expérience. Hein. Par contre, il y a des onzons. Il y a des zonzons. Alors, euh, à 500 mètres, quand même. Euh, et Au niveau de la map, et, et, j'ai un bidon d'essence. Ouais, on va faire le plein. Au niveau de la map, euh, c'est où, alors Son signal mystérieux. Il est là. Ah ouais, non, c'est pas la porte à côté, quand même. Donc, il faut que je prenne le petit chemin de droite, là, et retrouver là. La... Ok. Et un petit chemin à droite hein. de nuit j'y vois super bien c'est cool donc, je récupère le petit chemin à droite là donc tout droit voilà. et là il y a un chemin ici d'accord j'ai une infestation Donc là, 400 mètres. Hop, 300 mètres. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, voiture Je compte, je suis correct. Oh my god! Alors, je suis bloqué encore, donc on va appeler la radio. Bloqué, on bouge pas. Voilà. Il y a que lui là qui va nous péter la portière si on le tue pas. Non! Ah. Mais non, de Dieu, de bonsoir, de bonsoir. Alors, au niveau de la map, on est, il nous a TP où, là On est où Juste là, donc, on va aller... Euh, c'est juste derrière nous, en fait. Hein. Non, on va aller tout droit, on va récupérer la route. Ouais, tout droit. Hum. C'est derrière moi, mais derrière moi, euh, c'est le Bronx. On va aller par là. Au niveau de la je suis ici et je il faut que j'aille à l'opposé euh, donc euh, bah, il faudrait que je prenne euh, petit détour des écoliers mais bon tout droit tout droit et à droite tout droit tout droit à droite Rien du tout. C'est bon par là. C'est compliqué parce que quand, quand on a tous les zombies sur les fesses, là, eux ils sont au style je crois à gauche, si hein. je dis pas de bêtises. Euh, quand on a tous les zombies comme ça sur les fesses, on n'a même pas le temps de regarder notre map. Hein. Euh, C'est euh... derrière moi. Peut-être que je vais pouvoir récupérer la part la droite. Hein. Wow, ah, ça s'appelle manger du poteau. Et là, par là. Hmm. Écoutez, que vous dire que non, on ne peut pas. Hein? On ne peut pas. La nuit, c'est atroce. Hein? C'est vraiment atroce, atroce, atroce. Alors, on va essayer de récupérer la route. Faudrait que je prenne à droite à ce moment-là. Ouais, voilà. 400 mètres. 300. 200. 100. Sur la droite, où il n'y a nulle part. Là. Non, là, je pète les murs ce que je fais ici. Ça serait là. Alors, on a du je, je pense pas qu'elle ait survécu, la dame, hein. Je veux pas dire, mais je ne crois pas que la dame ait survécu. Alors. Ah, si. Oh. Ok. J'ai besoin d'aide pour amener tout ça là-bas, mais je suis malade et j'ai trop de trucs à porter. Tu peux m'accompagner, bien sûr. Il okay. va falloir que je... Aïe, aïe, aïe. Il va falloir que le temps qu'elle. A... Il faut qu'on qu continue à parler avec elle. J'ai bien peur qu'il va falloir qu'on la défende le temps qu'elle fouine. J'entends des zombies qui approchent. Si tu utilises cette bouteille de blocodeur, on pourra passer discrètement à côté de nous. Non. Alors voilà, on la prend si tu veux, mais je ne le prendrai pas. On va prendre dans l'inventaire, mais on ne va pas s'en servir. On va aller à la voiture. Viens avec moi. Ouh là, là, le monde Regardez ça C'est horrible Moi c'est ma voiture, je me casse ils ont, ils ont couvert ma bagnole. Hop Non mais c'est noir là, regardez ça, c'est pas possible Il y en a partout Je suis envahie Ah, c'est même plus des infestations là, c'est un envahissement là! Au oh, secours! Bon, elle, elle est morte, hein. de toute façon je pourrais rien faire pour elle. Escorter Jen, euh, c'est raté, hein. je crois que Jen aurait perdu. Hop. Hé, hey, pourquoi tu recules pas? Regardez ce nombre de zombies qu'il y a quoi, c'est impressionnant Je crois qu'on pourra pas la ramener à la base hein. Ce maudit screamer. Hein. Bon, c'est mieux, mais bon, je pense qu'elle est morte. Vous allez d'accord, vous êtes d'accord avec moi sur ce point-là, je pense. Screamer. Ouais, ouais non, mais tu le vois, mais. On va bah, remonter. Il y a du monde. Tiens, Toi, tu vas. Couche. Voilà, t'appelleras plus personne. Hop. Là, on va descendre. Il en reste que quelques-uns. Genre... Oh la vache, c'était infernal. Be... Ils peuvent pas me toucher là. Donc, je vais remonter. Là. Ok, donc escorter Jen jusqu'à sa va. Et eh bien, ça a été chaud encore là. Là, je le vanne dans un état. Est-ce que j'aurai, par hasard quelque chose pour réparer que là, oui, ce qu'on s'est mangé là, c'est énorme. C'est énorme. À l'autre, elle va se transformer en zonzon, -zon, il va falloir que je la tue. On soit attendre que je te ramène. Hop là. Euh, oui, non, mais je peux réparer deux fois mais. Hein. Hop, ils m'ont tout pété. Marqué avec ce qu'on s'est pris là dans la tête, hein, la voiture va pas être un bon truc. Hein. Hop non, non. Descends, descends, descends, descends, descends. Descends. Merci. Euh, hop. Mais, ah oh Ces PNJ sont vivants. Ils font ce qu'ils veulent quand ils veulent. What Qu'est-ce que c'est ce bordel Euh, alors, je ne vous cache pas que ça n'a jamais fait ça dans mon jeu. Voyez la voiture. C'est une blague, hein voilà. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Je n'ai jamais vu ça dans mon jeu. Je vous le promets. C'est la première fois. Ah non, ma bagnole. Ah non, mais moi je la récupère. Il n'y a pas à tort du nez. Il faut qu'on récupère la voiture. C'est quoi cette affaire My god elle a quoi ma voiture? Euh, pourquoi elle est vivante la bagnole? Euh... Là j'ai un énorme bug. Voilà. Euh... Je peux rien faire. En fait. Wow. Je viens de la réparer, hein ça fait plaisir. Boîte hôtée requise. Compliqué là, j'en ai plus qu'une. Hein. Si elle me repart en vrille dans les airs, là euh, ça m'a jamais fait ça dans les parties, je vous promets. Hein, c'est la première fois. Vous auriez raté un super bug là. Et, et ça recommence. Mais c'est pas possible. Hop. Euh, écoutez, on va on va conduire. On va faire qu'on est bloqué. Au secours Ma voiture est vivante. Bloquée. Waouh Ok. We really need to speed up. Je sais pas trop où euh, nous amener. Mais il a pas mal de... Deux zombies... Euh, elle elle va se transformer je me sens arriver la ferme si vous saviez alors elle il faut qu'on la ramène à sa base qui est là dans l'état où est ma voiture oh my god hop j'aurais une route là pas intérêt de lui foutre un pignon de trop hein. on la perd la voiture sans blague hein. Alors là je, je, je peux pas vous dire ce qui s'est passé hein. honnêtement c'est euh, gros mystère pour moi là c'est pas possible j'ai eu un bug c'est une blague dites moi que c'est une blague que je repasse par cet endroit là catastrophique hein. mon dieu Hop. Il y a les molos. Ah, je suis super concentrée, j'ai vraiment pas envie, je vous le dis, de perdre la voiture. Là, que de frayeur dans cet épisode hein. franchement on va se taper les deux trois onjons là qui nous cassent les pépettes là aïe ah, lâche moi ok allez viens toi rentre dans la baraque là avant quand tu te transformes ça m'arrangerait ah, voilà la porte d'entrée ici, on peut passer. Oh, ouais. T'es ouf. Merci de m'avoir sorti de là, j'ai trouvé d'autres bouteilles de bloc-odeur et une station de nettoyage, ça t'intéresse. Euh, on va prendre la station de nettoyage, le bloc-odeur, on s'en fout. Ok. Eh bien, nous, de notre côté, on va rentrer à la base parce que là, faut vraiment réparer le van. Hein. Franchement, c'était quoi ce bazar euh, Je vais peut-être attendre moi de mon côté que la nuit se termine. Euh, donc, on a quoi là on a, Il faut qu'on échange avec Kate, donc qui est la, la chef, et faire la mission constructeur. Euh, et puis, euh, il faut qu'on ben, éradique ces deux cœurs de peste pour, pour finir la partie. Hein. Sachant qu'ici, attention, ils sont hostiles. Hein, ils ne sont pas copains avec nous du tout. Voilà, du tout, du tout. Donc, on a deux cœurs de peste à tuer. Donc, je vais essayer, moi, euh, hors vidéo, de retourner à la base. On prendra Kate, on changera de perso. Et puis, je pense qu'on en restera là pour cet épisode. Et dernier épisode que je vais vous tourner en suivant. Et bien là, par contre, on fera les deux cœurs de peste. Hein, on ne va pas traîner trop longtemps. On fera la quête constructeur, effectivement, parce qu'elle est importante pour le chef. Et après, on ira faire les deux cœurs de peste. Voilà. Donc, je vous retrouve dès que je suis revenu à la base. Et euh, puis, on en restera là. Ok, on se retrouve donc à la base. Je ne vous dis pas que ça n'a pas été une partie de plaisir pour la ramener. Euh, et ça a été très, très, très, très, très, très, très compliqué. Donc, on va en rester là pour cet épisode. Je vais vider l'inventaire. Dans l'épisode suivant, pardon, ce qu'on fera, on fera les deux cœurs de peste pour terminer le let's play là-dessus. Euh, J'espère, mais il faudra d'abord, bien sûr, qu'on fasse la mission constructeur ça, on va laisser tomber, hein, on s'en fout. On fera la mission constructeur. On va prendre donc la, euh, on va prendre Kate avec nous. Elle, on va la laisser se reposer. Donc elle, il faudra qu'elle aille euh, ici chercher sûrement quelque chose. Donc on va prendre quelqu'un avec nous. Et euh, déjà, on va réparer la voiture parce que là, franchement, le bug, il est à mettre, mais vraiment en temps fort. Il était trop magnifique ce bug. Je n'ai jamais eu ça dans mes parties. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve, j'espère dans le prochain épisode, on le terminera. Euh, sinon, comme je vous avais dit, c'était un, deux, voire trois épisodes supplémentaires. Mais euh, si on ne finit pas dans la partie suivante, parce qu'on a quand même euh, la quête de Kate à faire euh, pour euh, chercher des composants, il euh, faudra sûrement retourner à la base. Et ensuite, on ira avec deux persos euh, finir les deux cœurs de peste qu'il y a là. Et je pense qu'on aura terminé le, game, le gameplay, voilà. Sur ce plein de bibis, plein de zouzou j'espère que ça vous aura plu. Puis, on se, retrouve, on se retrouve très vite pour la suite. Moi, je vais tourner l'épisode en suivant. Je vous le posterai un petit peu plus tard. Mais en tout cas, voilà, je vais le tourner en suivant. Et comme ça, moi, je sais que de mon côté, ce sera terminé. Voilà, je vous fais plein de bisous et à bientôt. Bye bye.